Donald Trump, qui apparemment nous suit, nous demande euh, Cela ne fait-il pas trois ans que l'on attend les taux directeurs, euh, que les taux directeurs remontent sans qu'ils le fassent Remonteront-ils un jour C'est vrai que c'est une question euh, on vous parlait de, de cycles. Euh, certains, imaginez qu'on va rester dans une période longue de taux bas, taux, voire très bas. Euh, vous avez. Une, un avis sur la question C'est là où, euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on, on est dans un paradigme nouveau, parce que normalement, quand il y a une reprise économique, il y a, il y a, il y a des craintes d'inflation il y a des taux qui montent. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte d'inflation. Vous avez vu les chiffres d'inflation hier pour la France. On est en, même passé en négatif, 01 moins 0,1%. On en, en, en les prix à la production peut-être plus grave. prix à la production industrielle, qui sont à moins de 2,1 mmh. sur un an. — Voilà. Donc euh, c'est quand même... On est dans un contexte où l'inflation n'est plus du tout le sujet d'inquiétude. Et c'est pour ça qu'on a ces politiques monétaires aussi accommodantes, pour essayer de, de redonner de l'oxygène euh, mmh. aux économies. — Mais euh, votre pari, c'est qu'on peut rester euh, avec je du taux zéro pendant 5-10 ans ?— Je crains que ça dure longtemps. Je crains que Et c'est pas très sain, dans la mesure où c'est très artificiel. Et que derrière, ça permet au gouvernement... Pour, pour le boursier que je suis, c'est plutôt rassurant, mmh. puisque effectivement, quand on a des taux bas, c'est favorable au marché actions. Euh, mais euh, à long terme, ça permet au, au, ça permet au gouvernement de se refinancer à des taux très bas, et ça peut faciliter un espèce de, la, un espèce de laxisme dans les réformes à mener. Donc c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Roland, votre sentiment sur les taux bah, euh, Effectivement, ce n'est pas, pas un très bon signal sous l'angle macroéconomique, mais la bourse est également faite, finalement, de, de flux financiers. Les, les actions n'évoluent pas seulement sur les perspectives économiques. Et donc, finalement, euh, encore une fois, quand on a des, des liquidités à placer, euh, quand on voit, effectivement, qu'on n'a aucune perspective de progression des taux, je pense que cette situation, bien qu'elle soit malsaine d'un point de vue macroéconomique, est plutôt favorable au placement actuel. Euh, parce que on revient toujours à perspective de croissance parce qu'on a des entreprises qui euh, même si la croissance est moins forte ça rente s'arrange ça toujours ce qui n'est pas le cas des états pour être plus efficient et cette efficience elle est elle porte finalement une amélioration des, euh, des bénéfices c'est très important parce que euh, c'est essentiellement là dessus sur les, sur les perspectives de croissance que repose la valorisation des actions et puis euh, pas de pas de rendement d'un côté et des perspectives en revanche toujours de rendement sur les actions qui, euh, qui sont importantes donc on a une inquiétude bien sûr générale, macroéconomique, mais euh, la bourse est également faite de, de flux quotidiens de, de, de, et d'opportunités. Et, et donc probablement, enfin, certainement à mon avis même, euh, cette situation crée des opportunités en bourse.